J'appréhende de faire cette vidéo. <rire> Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que ça sera une vidéo qui traite YouTube, les polémiques, etc. J'adore faire ça. L'un des soutiens des Gilets jaunes est au cœur d'une énorme polémique depuis 24 heures après avoir tenu des propos négationnistes, Julien. Ouais. Yann, c'est un personnage super controversé, il s'appelle Étienne Chouard. Alors, Étienne Chouard, pour faire court, c'est un mec qui milite depuis des années pour le tirage au sort en politique. Ce mec-là a une thèse assez simple, il considère que... C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et, et c'est pas à eux, il faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir, Il renoncera jamais, la solution ne viendra pas d'eux, elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Ça c'est vraiment l'idée, à mon avis, l'idée essentielle qui nous manque. Il fait des ateliers dans lesquels il explique à Monsieur Tout-le-Monde qu'il n'a pas besoin des politiciens pour écrire une constitution, et il appelle ça des ateliers constituants. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici, c'est l'inventeur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. On l'a souvent vu avec Maxime Nicole. c'est un peu l'intellectuel des Gilets jaunes. Il a débattu avec le philosophe Raphaël Antoven, il est souvent invité d'ailleurs sur les médias Gilets jaunes. Avant-hier, il a accordé une interview aux médias, tu sais c'est le média en ligne des Insoumis. Ça dure une heure, deux journalistes l'interrogent, Denis Robert et Mathias Antoven, et ils lui pose cette question. C'est quoi la question exactement les, les chambres à gaz. Bah quoi les chambres à gaz Oh eh bien, elles, elles ont existé Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz Parce que vous avez un doute, mademoiselle Alors là, je vous laisse seul face à vos interrogations. Il lui demande est-ce que tu as un doute Et cette question est dramatique, parce que dans la tête des gens, et dans la tête de ceux qui l'ont interprété, avoir un doute, c'est l'opposé de croire. C'est totalement faux. Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là <rire> ah, oui, c'est pas mon sujet, j'y connais rien non. moi. Techniquement, j'ai rien. Moi je, je, moi, je réponds pas, moi. Je réponds pas, moi. Je, non, non, mettez pas, je réponds pas parce qu'il y a une négation. <rires> que quoi, que je dise, les, les chambres à non, gaz c'est exister tu... de façon tranchée, non, non ambiguë. Non, mais juste, enfin, juste, vous, je peux le euh, dire si vous voulez. Oui, je, je, je, Rendez-vous compte du truc. Je, je, je, le, le, le... Dans une pensée critique, il doit toujours demeurer un doute. Ça veut pas dire que tu vas rechercher sur ce doute, que tu vas faire en sorte que ce doute, tu vois, tu dises « Ah ben bah alors, j'ai forcément à les voir là ». Ce doute doit demeurer quelque part pour que ton rapport à cette chose soit saine. Et c'est la beauté du doute. Et ces éditorialistes qui disent qu'ils ne doutent pas. Je veux dire, le, le, le petit jeune qui te dit euh, « Non mais attendez, moi j'ai vu Nuit et Brouillard euh, quand j'étais en cinquième ». Moi j'ai vu, vu et brouillard quand j'étais au lycée, j'ai étudié l'histoire un tout petit peu pendant mes études et ensuite je me suis un tout petit peu renseigné. Je suis absolument pas un expert de la Shoah, j'ai regardé l'extermination des juifs de France de William Carell qui a fait une série de documentaires qui était très intéressante. Ouais quand même. Ah oui quand même. J'ai pas besoin d'avoir de, lu des ouvrages scientifiques pour vous dire que la Terre est ronde, on est d'accord Comment savez-vous que la Terre est ronde donc voilà, alors si vous avez répondu euh, « parce que j'ai vu les photos de la NASA »,« mais parce que tout le monde le sait »,« parce que je l'ai appris à l'école euh, »,« parce qu'on voit la courbure euh, quand on est à la plage ou quand on est en avion, on voit très bien la courbure de la Terre euh. », eh bien je suis désolé de vous apprendre que vous croyez que la Terre est ronde pour de mauvaises raisons. Et avoir raison pour de mauvaises raisons, ce n'est pas avoir raison. Moi, à titre personnel, je crois que la Terre est ronde. Je n'en sais rien. Je n'en ai pas le savoir. Pourquoi Parce que je ne peux pas biter le quart du huitième d'une des équations ou d'un des raisonnements scientifiques qui permettent de le prouver. J'ai un niveau de cinquième en physique et en maths. Je n'y connais rien. À la limite, la moins mauvaise réponse, donc le, le, le, un argument d'autorité, hein. ça aurait été de dire « je n'en sais rien, mais je fais confiance au consensus scientifique, donc aux gens dont c'est le métier de savoir ces choses-là ». Ces gens on, on, sont dans la croyance. S'ils tombent face à un contre-argument négationniste, la plupart d'entre eux seront incapables de le débunker. Ils seront juste limités à pouvoir affirmer la certitude de leur croyances et le fait qu'ils accordent plus de, conf... de confiance euh, aux historiens euh, traditionnels qu'à ceux qui ont tenu des, des propos négationnistes. C'est tout. Parce qu'on demande aux gens d'être sûrs, d'avoir une certitude non, sur un sujet qui ne pas. pas une opinion. Alors, ces propos sur les chambres à gaz, ils font euh, évidemment scandale depuis hier. Beaucoup disent qu'il n'y a plus aucun doute désormais sur Étienne Chouard. Voilà, c'est un négationniste. Selon l'esprit de la loi, le négationnisme c'est affirmer Il n'y a pas eu de chambre à gaz. Il n'y a pas eu 6 millions de morts. Le négationniste, c'est comme Forisson, comme euh, Garodi, comme d'autres, c'est de dire « J'affirme que je ne crois pas à l'existence des chambres à gaz. Elles n'ont pas existé. À aucun moment, Chouard ne le dit. Chouard ne fait que dire qu'il est obligé de le dire. » Alors que, non pas, il ne croit pas, mais il ne sait pas. Et le glissement sémantique, il s'est fait là. Si euh, cette histoire de chambre à gaz ou de négationnisme, je ne sais pas si le négationnisme ne concerne que les chambres à gaz, si c'est si grave d'en douter, est-ce qu'il ne suffit pas de produire la démonstration contre ceux qui nient Et puis, comme pour le racisme, on a, on a fait la démonstration, et puis voilà, on passe à autre chose. It was at this moment he knew. He fucked up. Il a dit la Shoah, il suffirait d'en faire la démonstration. Mais enfin, ça a été démontré. On a saisi les archives des nazis, le commandant d'Auschwitz, en personne, a expliqué ce qui s'y passait. Les industriels allemands de l'époque ont dit « on était au courant ». Il est parti du principe que si tout le monde continue à se répondre, en gros qu'il y a un débat négationniste ou révisionniste, cela signifie donc nécessairement qu'il y a des zones d'ombre et que le, le, les choses ne sont pas claires. Mais en fait, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on continue d'avoir un débat ou que des gens continuent d'avoir un débat qu'on n'a pas, objectivement et factuellement, fait le tour, en réalité, de la question. Alors De là à dire qu'il est négationniste, comme tout le monde l'a écrit dans une unanimité touchante, peut-être pas, mais au minimum, il est dans le brouillard, hein. vous entrez dans un hammam où des types fument la chicha autour de pneus en feu, lui est tout au fond, derrière. Mais euh, mais en même temps, si tu vois ce que fait Étienne Chouard, c'est juste magnifique, ce qu'il a fait avec le, avec le, le traité constitutionnel, puis… Euh, sur, euh, sur la sur le sur le sur le, sur le moi le tirage au sort puis ah. sur les ateliers constituants putain il fait écrire des ateliers constituants les gens les gens il, il leur dit voilà vous prenez un article de la constitution n'importe lequel on va l'écrire ensemble une constitution ça sert à limiter les pouvoirs et les gens écrivent des articles de la constitution et ça c'est de l'éducation populaire et moi je tire mon chapeau à Étienne Tu vois bien que c'est une manœuvre pour me discréditer, pour que je puisse pas parler de mon, de mon sujet. Parce que c'est comment ça se fait que ça arrive dans la conversation ça J'ai failli ne, ne pas venir, alors qu'on a organisé cette manifestation, j'ai failli ne pas venir parce que depuis cet entretien sur le Média, je, je ne me suis jamais autant fait cracher à la gueule symboliquement, menacer physiquement. J'ai des messages de haine qui viennent à la fois de vous, du choix et ce qui est bien, c'est aussi les antifas qui me disent « Quelle horreur t'as donné la parole à un antisémite, etc. » En fait, ils ne sont jamais là, les antifas. Ils ne viennent pas. Ils intimident les gens. Les gens qui m'invitent, que les gens de gauche, hein. les gens de droite, euh, ils s'en foutent.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 J'ai fait du journalisme. avec Étienne Chouard. Il y avait un malaise, il y avait un problème. Il savait très bien que j'allais m'interroger là-dessus. Effectivement, je lui ai posé cette question. Et il a été assez stupide pour me répondre ce qu'il va. Et en même temps, il s'est trompé dans sa réponse. Leur tribu est balkanisée. Euh, ils se détestent tous entre eux puisque Étienne Chouard est un salaud et que Étienne Chouard est une figure des gilets jaunes, donc les gilets jaunes sont des salauds, donc on a toujours de très très bonnes raisons d'éliminer les gilets jaunes. Voilà la stratégie de ce pouvoir tordu euh, qui dirige notre pays. Je te dis juste, je vais te dire oui, j'ai aucun doute, parce que sinon je suis un criminel de la pensée. Il euh, y a un truc déconnant là, tu vois. Il n'y a aucune apologie, il n'y a aucune affirmation de la non-existence des chambres à gaz, il y a juste l'affirmation d'un homme qui conserve son droit à douter de tous les sujets, sans s'intéresser spécifiquement à ce sujet-là. Et c'est là-dessus que je trouve que vous n'êtes pas clair. Bon, la bah, chambre à gaz existait, mais bon, je... je enfin... On, on l'impression d'être un procureur, là, c'est pas le but. Le but, ah, c'est bah, de dialoguer. Peu, oui, C'est vrai. Francesco Peña nous dit « Il faut rappeler que la finalité première du procès et de la condamnation à mort n'est pas de sauver l'âme de l'accusé, mais de procurer le bien public et de terroriser le peuple ».